Petit a. Soit la fonction f1 de x qui est égale par définition à moins 3x plus 10. Est-ce que les croissances, les croissances, est croissante ou décroissante C'est bien sûr une fonction affine. Et on constate que le coefficient moins 3 est négatif donc d'après le cours la fonction f1 est strictement décroissante petit b f2 de x égale à x sur 2 moins 4 bien sûr on va mettre en évidence le coefficient a ce qui nous fait 1 demi x moins 4 le coefficient est 1 demi le coefficient est positif. Conclusion, f2 est strictement croissant. Petit c. f3 de x égale moins 3 plus 2x. Bien sûr, il faut arranger ça dans l'ordre ax plus b. Ce qui nous donne 2x moins 3. Le coefficient c 2. Il est positif. Conclusion, f3 strictement croissante, et petit d, f4 de x, égale moins 2x sur 7, plus 3 cinquièmes. De nouveau, il faut mettre en évidence le a, c'est-à-dire le nombre qui est devant x, c'est moins 2 septième. Moins 2 septièmes x, plus 3 cinquièmes. Le coefficient est négatif, fonction f4, strictement décroissante. Bien sûr, il faut dire de chaque fonction croissante-décroissante sur R, sinon notre affirmation n'a pas de sens. Dans la même veine, soit la fonction f affine, tels que f de 2 égale moins 4 et f de 5 égale moins 5 demi. On n'a pas l'expression algébrique de cette fonction, on a juste les images de deux nombres. Ce n'est pas grave. Une des solutions, c'est la solution, disons, graphique. On représente les points respectifs. F de 2 égale moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. F de 2 égale moins 4, ici c'est un point de la droite représentative. F de 5 égale moins 5,5. 1, 2, 3, 4, 5, moins 5,5, c'est moins 2 et demi, moins 5,5. La droite représentative passe par ces deux points. Et il va sans dire que f est strictement croissante la courbe monte bien sûr strictement croissante sur r on pourrait bien sûr trouver aussi l'expression algébrique de cette fonction mais franchement on n'en a pas besoin